J'ai décidé d'être euh, au-delà euh, des, des, des exigences de la société, donc ça veut dire ne pas subir les projections de la société, euh, de pas subir les, les, ce que les gens attendent de moi ou veulent de moi ou projettent sur moi. J'ai décidé d'arrêter ma profession d'avocat, de faire le grand saut vers ce qui me semblait le plus important,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 Il n'y a plus d'ego, je crois qu'on peut le dire. Il n'y a plus cette volonté de se satisfaire uniquement. Et cette volonté universelle, elle, est, elle transcende tout. J'ai appris à vivre avec le SMIC. J'étais avocate, je gagnais 5000 euros par mois. Doucement, ça a été difficile, mais je l'ai fait. Il y a des difficultés matérielles, mais je crois aussi que tout arrive au bon moment. Donc je, je ne les vois pas comme des obstacles, mais je les vois comme...